Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour le mois de mars 2020. Avant de commencer, j'espère que vous avez déjà consulté les, la vidéo des prévisions générales. Euh, sinon, je vous incite à le faire car euh, elles sont aussi importantes. Aussi. Donc, euh, cette vidéo, c'est pour euh, les prévisions propres aux Scorpions. Je commence par la première partie du mois de mars. Euh, cette partie sera focalisée davantage sur votre troisième maison, donc sur vos communications, sur, sur vos études, sur votre commerce et vos déplacements fréquents. Mars, votre gouverneur, étant dans cette maison, il va y rester tout le mois de mars. Donc, euh, attendez-vous à des déplacements assez fréquents, à des communications aussi assez intenses. Mais avec le soleil dans votre cinquième maison, vous allez aussi focaliser davantage sur votre relation avec vos enfants sur vos créations et peut-être aussi sur votre plaisir et vos relations amoureuses. Le soleil dans cette maison pourrait aussi vous inciter à songer, à vous lancer en affaires, être votre propre employeur et peut-être transformer une passion en une profession, euh, comme dans les cas des artistes par exemple. Mais durant cette période de rétrogradation de Mercure, il serait fortement recommandé d'utiliser ce temps pour évaluer, mettre des stratégies, planifier et avec la production de la pleine lune le 9 mars et Mercure qui recommence son transit direct le 10 mars, vous allez pouvoir vous lancer, prendre les décisions et mettre en pratique vos idées et vos initiatives. Le 4 mars, Mercure va entrer à nouveau dans le Verseau, votre quatrième maison, tout en rétrogradant, comme s'il est en train de vous dire qu'il vous avait manqué, que quelque chose vous a manqué dans cette maison, quelque chose à faire dans cette maison qui représente votre foyer. La quatrième maison c'est votre foyer, votre famille et vous allez pouvoir réviser et faire ce que vous auriez manqué à faire. Donc si vous aviez négligé quelque chose au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, Mercure est en train de vous dire « il faut vraiment revoir ces choses et les finaliser ». Vénus, à partir du 4 mars, sera dans votre septième maison et elle sera conjointe à Uranus, le gouverneur de votre quatrième maison. Vénus sera chargée par l'énergie imprévue et imprédictible d'Uranus. Alors, elle vous prépare pour des événements surprenants et imprévus dans votre vie qui seraient des nouveaux débuts soit une signature d'un contrat ou une relation qui deviendrait rapidement sérieuse, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Durant la deuxième partie de Mars et avec la conjonction de votre gouverneur Mars, la planète Mars avec Jupiter, dans votre troisième maison, vous allez commencer à voir les choses plus claires où vous allez avoir finalisé des études ou des formations, où vous aviez eu à vous déplacer fréquemment pour les entreprendre. Durant la deuxième partie de mars, vous allez commencer à mettre en pratique ces études et commencer à voir des résultats avantageux les concernant. Cette deuxième partie sera une période de préparation pour vous, chers scorpions, pour les nouveaux débuts qui s'en viennent. La nouvelle lune qui aura lieu dans votre sixième maison le 23 mars et qui coïncide avec l'entrée de Saturne dans votre quatrième maison, vous prépare pour un nouveau début prometteur au niveau professionnel, personnel ou même au niveau de votre stabilité résidentielle. Un nouveau contrat d'affaires pourrait être euh, une option Ou bien le lancement d'un projet lucratif, ou un contrat de mariage, ou un engagement amoureux sérieux, ou l'achat d'une maison. Donc, ce qui s'en vient durant les prochaines deux années sera très intéressant. Il faut juste rester optimiste et plein d'espoir pour attirer la bonne chance dans notre vie. Donc ça c'est pour l'astrologie. Je vous souhaite la meilleure de chance. Mais aussi j'aimerais vous inviter à consulter mes premières, mes premières vidéos de cuisine que je viens de télécharger dans la chaîne que je viens aussi de lancer, la chaîne Cuisine économique. J'apprécierais peut-être m'encourager un petit peu, visualiser les vidéos, aimer, commenter. Et partagez si vous aimez les vidéos, bien sûr. Et pour cette vidéo, je vous demande aussi d'aimer, partager, commenter. Et je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.